Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Nous allons commencer cette émission aujourd'hui avec Damien Oberlé, le responsable de l'aménagement public de la ville de Montrouge, qui va nous parler de toutes les illuminations que vous pouvez retrouver en cette période de fête à Montrouge. Ensuite, nous allons consacrer toute une partie de l'émission à ce qu'on appelle Art en fait. Art en fait, ce sont différents programmes que vous allez retrouver pendant cette période de fin d'année. J'ai rencontré notamment Hélène, Jacques et Dominique, qui sont trois artistes que vous pourrez découvrir, qui vont exposer dans la ville. Ensuite, j'ai pu rencontrer pendant le téléthon Philippe, et Sylvie euh, de Art des Demains euh, qui nous ont parlé du Salon des Créateurs euh, qui, euh, qui aura lieu euh, les 18 et 19 à l'Hôtel de Ville que vous voyez derrière moi. Et enfin, j'ai aussi rencontré un autre Philippe, mais celui-ci, c'est Philippe Cacheux qui faisait partie des lauréats du Salon des Artistes Montrougiens. Voilà pour ce gros programme de ce Bonjour Montrouge un peu spécial fête de fin d'année. On passe tout de suite à la nuit, on éclaire les lumières, c'est parti ah! Zero! And out! Way! Je suis avec Damien Auberlé. Bonjour Damien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Bonjour, je suis Damien Auberlé, Je suis le directeur des espaces publics de Montrouge depuis deux ans. Alors en quoi consiste votre travail du coup Alors de façon générale, ma direction s'occupe de, de faire toute l'exploitation maintenance au quotidien pour les Montrougiens et aussi de conduire des projets de renouvellement ou de réaménagement tel que le projet Gino Gauthier, par exemple. En fait, on, on conduit avec nos équipes de maîtrise d'œuvre l'ensemble des études nécessaires à l'organisation et à la préparation de travaux. Et ensuite, on conduit les travaux avec les entreprises désignées dans le cadre des appels d'offres publics. Ok. Et, euh, et donc, on est ensemble pour parler notamment... Bah ce qu'on voit derrière nous et ce qu'on voit un peu partout dans la ville, des, des illuminations pour la période des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de, voilà, de, de, de ces illuminations, de, de comment ça se passe les, à Montrouge pour les illuminations Oui, bien sûr. En fait, les illuminations, elles sont euh, effectivement euh, organisées aussi par euh, les agents de ma direction, parce qu'on considère que c'est un aspect un peu euh, parallèle à celui de l'éclairage public. Donc c'est un peu ce qui définit ce partage de mission. Après, voilà moi en tant qu'Alsacien d'origine, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui m'amuse. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaye de faire des projets intéressants, y compris sur les illuminations de fin d'année. Donc des illuminations à Montrouge, on en retrouve comme là, devant le parvis de l'hôtel de ville, euh, et on en retrouve aussi dans, dans plein d'autres endroits, il y a le, les, le square Renaudel, la place Messier par exemple, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve Donc il y, a, il y a des ours, il y a des montgolfières, quel est le thème un peu <rire> Oui, tout à fait. En fait, depuis 2020, on a un petit peu modifié l'implantation. L'objectif, c'était de faire vraiment un spot très important au niveau de l'hôtel de ville, parce qu'il nous semblait important d'avoir euh, un endroit où les, personnes puissent, enfin, où les habitants puissent se retrouver prendre en photo leurs enfants, envoyer des photos à leurs amis, enfin que ce soit vraiment un centre d'attractivité. Et puis en lien bien sûr avec le centre commerçant et l'avenue de la République qui en est le fer de lance ou la tête de gondole si on parle de commerce. Et du coup c'est ce qui explique qu'on met vraiment, euh, on fait beaucoup d'efforts sur l'hôtel de ville, l'avenue de la République. Et après, dans tous les quartiers, désormais, il y a aussi euh, une installation d'un peu. Bien sûr, d'envergure moindre, mais euh, chaque quartier a aussi une petite installation locale pour les habitants du quartier. Par exemple, une montgolfière dans le, le, voilà. le square Jean Moulin... Voilà, donc cette année, effectivement, une montgolfière dans le square Jean Moulin, euh, un bonhomme de neige dans le square Renaudel, un ours assis, un teddy avec ses ballons sur la place Messier, mais aussi euh, le kiosque du paris Jean-Loup, metton la place Jean Jaurès, et d'autres. Et plein d'autres. et euh... Pour ce qui est du, du thème global, comment, comment ça s'est décidé Ça se décide bien en amont Oui, tout à fait. En fait, euh, on a deux types de matériel. Il y a le matériel que la ville a acheté et qu'on va pouvoir euh, installer plusieurs années consécutives dans différents quartiers, en changeant quand même pour que euh, chaque quartier ait une nouveauté chaque année. Et puis, comme ici, à l'hôtel de ville, ce sont des décors qui sont loués. Alors quand je dis loués, c'est uniquement les gros décors. Toutes les guirlandes dans les arbres, dans les sapins... Tout ça, ça nous appartient, puisque c'est du, du matériel classique qu'on peut réutiliser très facilement d'une année sur l'autre. Et donc, euh, chaque année, on choisit un thème qui est décliné exclusivement euh, sur l'hypercentre, donc euh, l'hôtel de ville et l'avenue de la République, et euh, qui change avec, euh, avec euh, les envies et puis avec les tendances. les tendances. Parce que y compris dans les illuminations, il y a des tendances. Oui, c'est vrai que par exemple, l'année dernière, on pouvait retrouver des... Devant nous, les boules de Noël qui étaient sur la place, la place euh, cresp, mais cette année, c'est le retour de la patinoire. Donc euh, aussi, ça, ça va être euh, un pôle important. Exactement. L'année dernière, compte tenu des, de la crise sanitaire, on n'avait pas pu euh, installer la patinoire. Cette année, elle sera de retour, donc euh, on en est très très, très ravis. Ça sera bien combiné avec tout ça. Et pour les gens qui pourraient se poser la question de, de, un peu l'énergie euh, avec l'aspect écologique de, de ces LED, est-ce que vous avez un petit mot à ce mots-là Oui, tout à fait. Alors on a vraiment des décors dernière génération. La plupart euh, ont été euh, fabriqués en 2020 ou 2021. Donc on est exclusivement sur des décors éclairés en LED. Euh, donc avec une très très faible consommation euh, et par ailleurs euh, ce sont des décors qui sont réutilisés plusieurs années soit parce qu'on les a achetés et qu'on les réutilise plusieurs années soit parce qu'ils sont loués mais euh, en fait souvent les décors qu'on a ils ont été loués les années précédentes ou ils seront loués les années suivantes à d'autres villes par les, par les fabricants et donc c'est des décors qui servent vraiment de nombreuses années ça marche. Super, euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions euh, sur les éclairages de Noël. Eh bien, à bientôt, et puis profitez, euh, profitez bien. Merci Alors, je suis avec Hélène, Jacques et Dominique qui vont du coup exposer pendant cette période des fêtes. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Dominique, artiste montrougien, concepteur lumière et porteur d'un projet pour la ville. Hélène Jacques, artiste peintre, mon atelier est à Montrouge et donc on m'a proposé la création d'une peinture monumentale pour un mur du Beffroi. Jacques Bossert, artiste plasticien, euh, là moi j'interviens, donc dans la ville de Montrouge, sur le beffroi, sur les vitres du beffroi. Alors, bah, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez un peu me, me présenter euh, l'œuvre que, que vous allez euh, présenter Alors, c'est moi qui, théoriquement, c'est Hélène qui doit allez, commencer. On avec Hélène <rire> Alors Tradition donc moi, oblige. il s'agit, on a, on a cherché avec le service culturel euh, où mettre une peinture. Et donc l'œuvre va être installée sur le mur du vestibule, enfin du grand du grand hall où il y a l'ascenseur. Euh, voilà donc c'est un mur qui est en hauteur, à 2,80 mètres du sol, qui est très long, donc un format euh, plutôt euh, narratif, paysage. Euh, et donc on s'est arrêté sur trois euh, carrés de 2 mètres par 2, donc ce sera un triptyque qu'on perchera euh, en hauteur. Et voilà, le travail est en cours. <rire> ok, super, donc ce sera au, à l'intérieur du beffroi, oui, c'est ça, ça Voilà, à l'intérieur du beffroi. Dominique, si vous voulez continuer. <rire> oui donc euh, le travail euh, et l'installation. De cette silhouette sur le mur qui se trouve juste sur euh, l'entrée de l'avenue la, de la République, ces sept silhouettes auront une vision de jour. Donc, de jour, elles sont présentes sur le mur, et de nuit, elles se révèlent différemment avec de la lumière et une animation. Cette animation, elle n'est pas indépendante du public. Donc, il y a une interactivité avec le public montrougien qui est très importante tous les soirs. Entre 17h et 21h, toutes les demi-heures, quiconque habite Montrouge et même à l'extérieur pourra venir chanter en groupe ou seul. Et donc à ce moment-là, la lumière se mettra en résonance avec la voix. Donc il y a cette interface qui est chargée de traduire un peu l'émotion que l'artiste doit faire passer. On n'est pas étranger au public et donc on est les passeurs d'émotions, c'est important. Euh, c'est l'intimité des gens qui se révèlent par l'art et qui parlent, un peu contre la brutalité du monde. Euh, c'est important. D'accord, merci pour, euh, pour cette présentation. Et du coup, Jacques, je vais vous passer le micro. Merci. Alors, moi, j'interviens donc sur les fenêtres du Beffroi, du premier étage, là-haut, les cinq, les cinq fenêtres de façade, donc avec des vitrophanies, c'est-à-dire que c'est des films transparents sur lequel, enfin, sont imprimées des, des peintures que j'ai réalisées et qui vont jouer comme des vitraux, mais du côté visuel de, de la place. Voilà. Donc ça va être éclairé de l'intérieur, dans, dans, la, dans la grande salle, et on verra ces, ces, grandes, ces grandes fresques sur les vitres de, du, de, la, de la place et de, de, de, la, de la rue de la République. Et donc ça va, ça va faire une animation très colorée, en fait puisqu'elle est très vive, donc c'est pour apporter, disons, à ces moments de, de, de fête, quelque chose d'assez joyeux et d'assez lumineux. D'accord. On va prendre le micro. Euh, Peut-être une question, vous êtes tous les trois montrougiens, est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu, ben, vous et, et Montrouge, voilà, depuis de quand Et voilà, un petit mot à, à ce niveau-là. Alors, euh, moi, j'ai mon atelier à Montrouge depuis environ 20 ans, un peu plus même. Euh, voilà donc je me suis euh, installée là, euh, bah c'était un peu le hasard de trouver un atelier euh, dans, dans cette ville, quand je suis arrivée il n'y avait pas beaucoup de choses, d'interaction entre les artistes de la ville. Donc j'ai euh, initié des rencontres entre les artistes sous la forme d'ateliers portes ouvertes. Donc euh, on a créé avec quelques artistes une association et une, voilà. Donc en fait je suis à la source de, cette, de ce projet qui fait que depuis 20 ans, régulièrement, les artistes de Montrouge ouvrent les portes de leur atelier et montrent leur travail au public. Ce qui crée un lien entre... Euh, ben, l'intimité de l'atelier, et puis euh, bah, les gens qui ne savent pas comment, euh, comment, comment on crée, et, et c'est un autre regard. D'accord. Euh, Dominique Oui, donc euh, moi, il euh, y a déjà un certain temps que je suis ici, euh, 40 ans, et donc euh, j'ai eu, avec la mairie, différentes collaborations qui ont permis de montrer mon travail, y compris le salon de Montrouge, mais sans ça, vous pouvez voir un travail aussi qui est accroché dans le hall administratif, un triptyque aussi, qui représente un peu une ligne de travail. Voilà, et donc je trouve que c'est important, puisqu'il y a un engagement très puissant de la ville de Montrouge par rapport à l'art contemporain, avec ce salon qui a 60 ans, que la ville et les autorités de la ville reconnaissent que dans la ville il y a aussi des artistes qui travaillent et que cette interface entre le salon, l'art en général et la ville est quelque chose qu'il faut activer. D'où l'intérêt justement de, du travail de Jacques, du travail d'Hélène et de mon travail d'être là pour vraiment animer euh, la ville et nous sommes montrougiens. C'est ce, ce qui fait plaisir. Allez Jacques, je vous repasse le micro. Hop. Merci. Ben, moi, j'habite à Montrouge et je travaille à Montrouge depuis 1986. Voilà, donc j'ai vu cette ville évoluer aussi. Donc moi, j'ai participé plusieurs fois au salon de Montrouge. J'ai été jury sur le salon de Montrouge. J'ai fait une exposition dans la mairie ici, euh, personnelle, Et j'ai une offre qui a été acquise par la mairie qui est dans le hall d'entrée. Voilà, donc, donc moi, je suis quand même je, impliqué dans la ville sa, au niveau artistique, et je trouve que la ville, elle, elle se développe avec ça, avec les artistes montrougiens, et c'est une bonne initiative de, de faire appel à les artistes montrougiens pour, pour participer à la vie collective. Voilà. Ok, <rire> super. Merci beaucoup à, à tous les trois pour cette interview, et du coup c'est à partir du, du 15 qu'on oui. qu qu retrouve vos, vos, vos trois œuvres. Voilà. Au niveau de du beffroi et de l'entrée, de l'avenue, en tout cas autour de cette place. Voilà. Merci. Merci. Merci. Ouais. À bientôt. Merci, à bientôt. Je suis en direct du Téléthon à Montrouge avec Philippe et Sylvie au, au stand de Art des Demains. Oui. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Alors, d'abord Sylvie. Bonjour, euh, moi je suis dans l'association depuis quelques années. Je suis trésorière et je travaille avec Philippe qui est notre président. Voilà, enchanté. Alors bonjour, c'est Philippe, je suis président de l'association Ardé Demain. On est une association d'artistes et on fait une expo par an. En fait, c'est sur un week-end. Et l'idée, c'est que se retrouver tous ensemble pour échanger des combines, des... et se retrouver en fait, ça, ça donne une fusion de groupes qui nous apporte plein plein d'idées. Voilà, ça, c'est les invites. Hop, elles sont plus là, là, les est là. <rire> en, fait, euh, en fait, le principe, c'est qu'un artiste qui a une expo peut créer. Donc, c'est exposer pour créer, mais c'est aussi créer pour exposer, pour pouvoir faire euh, l'expo et lui donner la possibilité de, de se montrer, de parler avec le public et des collègues avec des échanges. C'est voilà. convivial. Voilà, c'est ça. C'est convivial. Ben, comme là, au Téléthon, ben, c'est vrai qu'on a de la musique en fond, donc vous avez un stand, là, c'est parce que c'est... Voilà, il y a... Il y a à la fois des stands, il y a de la restauration, il y a de la musique, au Téléthon, ça, ça se passe bien jusqu'à jusqu présent oui, C'est oui, super bien, On est toujours bien accueillis, c'est toujours une bonne ambiance, c'est très agréable Oui, et puis la mairie est, est, nous aide bien et tout cœur avec nous et à chaque fois qu'on a des événements, on travaille ensemble justement pour, euh, pour créer de nouveaux événements, voilà. Voilà, oui, parce que maintenant, voilà, c'est incorporé à ce qui est art en fête, là, pour la, pour la fin, ah, les fêtes voilà, de fin d'année. Et du coup, voilà, l'événement sera euh, le, les 18 et 19, le week-end du 18-19, l'événement voilà, Art des demain. Alors voilà. Attends, y a plein en de fait, cette année, on change de lieu, on n'est plus ici, dans la salle Nicole ginou puisque ça sera Art et Artisanat, qui sont aussi, c'est une exposition de tous les artistes montrougiens, montrougiens voilà, voilà vous connaissez. Et nous, en fait, on va faire notre expo, euh, à l'Hôtel de Ville, et euh, ça va être sur le week-end ou samedi, dimanche en fait. On va retrouver une trentaine d'artistes exposants, donc on sera moins nombreux, mais euh, vous serez toujours accueilli, bien accueillis. Et c'est une exposition conviviale dans le, sur le thème de l'échange en gros. Voilà. C'est une exposition où on peut, on peut acheter, euh, acheter des produits. Alors vous pouvez acheter vos cadeaux de Noël euh, faits par nos, nos artisans créateurs. Ouais, tout, tout est fabriqué euh, par nos adhérents en fait. Il voilà. n'y a rien qui est importé en fait. Euh, voilà. voilà c'est. De, de... Alors il y a un peu de tout, bah, vous y a pouvez voir.. De hein. Alors il y a des cahiers, il y a de la sculpture, il y a des vêtements, il y a. Euh, il y a de la peinture des sur porcelaine, il y a des, des bijoux, il y a de la poterie, euh, voilà. il y a des graffeurs. Euh, enfin bon, on a énormément de techniques différentes en fait. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est la belle idée pour, pour Noël de, de, faire, de faire ces cadeaux, des cadeaux voilà, artisanaux. Exactement, c'est des, des, des cadeaux qui sont abordables, faits par nous-mêmes en fait. Voilà. Ok bah super, bah du coup c'est euh, du coup 18 euh, les 18 et 19, le week-end du 18-19, c'est ça. Voilà, à la mairie. Entrée libre, Entrée il faut libre. Euh, juste le pass sanitaire. Attention et puis, voilà. Sinon <rire> <rire> ce sera dans le.. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Ça marche, mais merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette.. Euh... Donc euh, 18 et <rire> 18 et 19 Le 18-19. Alors, je suis avec Philippe Cacheux, bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Bonjour, Philippe Cacheux, euh, retraité, habitant de Montrouge depuis euh, 40 ans maintenant. Est-ce que euh, voilà, vous pouvez présenter un petit peu euh, votre, euh, votre travail, ces sculptures qu'on peut voir notamment à côté de vous eh bien, en fait, je me suis mis à la sculpture très récemment, je suis un... ça a été une sorte de révélation, je... c'était là que j'ai commencé en 2019. Euh, en sortant du musée Soulage à Rodez, où je suis tombé sur des sculptures euh, d'un sculpteur qui s'appelle Christian Lapy qui, lui, fait des sculptures monumentales euh, dans des troncs d'arbres, des troncs de chêne qui sont fondus, en fait. Quand quoi, monumental, c'est euh, 4, 5, 6, 7 mètres de haut, quoi. enfin, c'est... Euh, qu'il installe dans, dans la nature, et là, entre autres, pour le centenaire de, de soulage, il y avait euh, parsemé dans la ville quelques-unes de ses œuvres, et ça m'a emballé, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, euh, après avoir quand même pas mal euh, Tester ou tâter d'un certain nombre de, de matières, de matériaux. Et euh, j'en suis donc lancé. Euh, donc la première que j'ai faite, c'est une petite copie euh, presque de ce que fait M. Christian Lapi. Et puis après, bah voilà, j'ai un peu évolué, j'ai trouvé mon style. Et en fait, Méditerranée, c'est la deuxième sculpture que j'ai réalisée. Donc le fait d'avoir été primé à Artisanat m'a conforté dans, dans cette démarche et m'a incité à continuer. Oui, parce que la voilà, dernière c'était pour Art et Artisanat, donc hein, le salon des créateurs de, de Montrouge, qui est cette année regroupé dans, dans Art en fait. Euh, et euh, donc, c'était, euh, vous, vous avez eu le, le prix du, du jury. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, comment ça s'est passé pour vous Parce qu'en plus, c'était à l'époque un peu une première. Ouais, C'est complètement une première. C'est vrai que après avoir fait cette première sculpture. Euh de, de, de copie, je dirais, de, de, de Cassien Lapi. Euh, on est rentré sur Montrouge et mon épouse me dit « Tiens, il y a art et artisanat, euh, ça aurait peut-être le coup de, de regarder, de se renseigner ». Donc euh, c'est vrai que le thème, euh, en fait, m'a tout de suite euh, séduit, euh, le thème du chemin. Et euh, j'ai immédiatement pensé, en fait, au problème des, des migrants. Euh, qu'il y ait un problème qui me tient un peu à cœur et euh, j'ai donc eu envie de, de réaliser cette sculpture et c'est celle-là que j'ai présentée je trouvais que ça collait très très bien avec, euh, avec le thème du, du chemin euh, tous ces, ces gens qui se retrouvent sur ces embarcations euh, sont bien des chemins qui se croisent quoi. des destins qui se croisent et, euh, et le fait d'avoir été primé bah, ça a été une grande surprise une belle émotion aussi et puis euh, comme je le disais tout à l'heure l'envie de continuer quoi oui, du coup, vous en avez fait beaucoup plus depuis, euh, des sentiers. Ouais, mon site est pas tout à fait à jour, mais en fait, j'en ai fait une trentaine. Euh, et euh, je dirais que j'ai un petit succès. Bon, j'ai des amis très bienveillants. Mmh. <rire> et euh, et c'est bien, quoi. c'est très agréable. C'est une belle occupation pour un jeune retraité. Et... et... Parlant d'occupation, vous allez même faire partie du jury euh, du, du prochain salon la semaine prochaine. Mercredi prochain Bah oui, effectivement, je, la ville de Montrouge m'a re pour me demander si je voulais euh, effectivement euh, participer au, au jury. Donc euh, pourquoi pas, cette nouvelle expérience. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous et Montrouge, ça fait, ça fait combien de temps que, que vous êtes à Montrouge Alors ça fait 40 ans que, que nous sommes à Montrouge, euh, 40 ans que nous sommes ici. Euh, bah, c'est une ville qui a beaucoup évolué en fait, euh, qui évolue en permanence, euh, plutôt en bien. <rire> et euh, non, on s'y sent bien en fait, et c'est vrai que euh, les, les différentes activités, et en particulier euh, cette, cette volonté d'appuyer sur, de mettre en avant euh, les Montrougiens et, et leurs pratiques artistiques, je trouve ça tout, tout à fait sympathique et bienvenue. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, de nous avoir accueillis chez vous pour cette petite interview. Ben, merci à vous d'être venu et peut-être à bientôt. À bientôt.